Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous montrer comment péter un disque. Il faut faire ça. Attends, sans déplacer la caméra. Attends, deuxième esthétique. Je vais réessayer. Parce que là, le disque il est pas pété. Ressayons. Le disque est sorti. Vas-y je le remets oh <rire> Ah putain de bouchette Attends, vas-y là je le remets <rire> Vas-y là je le remets <rire> Vas-y là je le remets Bonjour à tous et aujourd'hui je vais vous montrer comment péter un disque Attendez <rire> des gens... Voilà <rire> oh <rire> <rire> Merci. Merci. Merci Ça va maintenant Ça va. Bonjour, et aujourd'hui, bonjour, et aujourd'hui je vais vous montrer comment péter la disque. Péter le disque et les voisins les hommes, car c'est nul comme film. Regardez. <rire>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 ah, regarde le DVD Attends, mais la pochette a des Attends <rire> Je vais me lever Je vais me lever Et je vais faire ça Allez, je regarde Bonjour tout le monde Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on pète un DVD très simple. D'abord <rire> PIN <rire> Oh C'est après Oui, cram <rire> On va apprendre comment à danser Ah <rire> Ils refènent son DVD Hein Attendez Ah, bah une... J'ai tout usé oh, Toi, arrête Moi tu peux pas le Allez, moi Attends, c'est dans mon sac Attends, attends ah, Bon, alors, c'est le premier pour moi. Comment péter un DVD aujourd'hui, je vais vous montrer comment péter un DVD. Attends, un ça, un je... Un DVD. <rire> Maintenant, <rire> je vais ah, vous montrer tôt. comment arracher un DVD. <non>. j'ai tout j'ai plus regarde j'ai plus rien okay, j'ai hein, mais... voilà. tout usé ma mais... non. Non. bonjour tout le monde et aujourd'hui je vais vous montrer Avec un pk comment on pète un DVD c'est très simple <rire> il va marcher dessus il mais... Mais toi il me... <rire> Arrache Vas-y Ah non non Je peux le récupérer s'il vous plaît Je peux le récupérer Moi il faut que je le pète Oui, oui. Moi, il faut, moi il faut que je le pète Mais Arrêtez là Arrêtez Maxence il va râler Ah non va râler Toi c'est